Eh hey les gars, vous êtes chouette, c'est le nouveau mode là sur Apex Vas-y vas-y pourquoi pas Vas-y je suis chaud. Vas-y c'est parti. Donc t'es mort Ah mais t'as envie Ah let's go Attends mais comment t'es. Tu deviens un fant. Oh attends, faut que je vois ça. Ah si on se transforme en fantôme et tout. Ah, ah ça me tire. Wow wow wow. Hop il en a. Wesh mais, mais comment ça Comment ça y a un loup, ton loup ton je... C'est mon loup. Ah mais oui pas... Youtube Mais c'est mon loup Depuis quand j'ai un loup, moi ah! Wesh! Oh, j'ai eu trop peur! J'ai ouvert la box, il y avait un zombie dedans! On peut oh, on peut courir sur les murs! Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais ça... wow Mais c'est trop bien! Ok, là je le vois. Mort. Ah, oh, let's go! J'ai fait mon premier kill en zombie. Oh, un pack héritage. Oh, il... Ceux qui croient encore au, pat... au pack héritage, c'est comme ceux qui croient encore au Père Noël. Sans en grandissant qu'on comprend qu'on le verra jamais. Hein Imagine, du jour au lendemain, tu vois le, le, le, le Père Noël, il spawn dans ta baraque. Ça, il pose les conneries. Qu'est-ce que tu racontes, gros? Si on résume la situation, il y a un mec que je connais pas qui rentre chez moi par infraction par infraction pendant la nuit et qui vient manger du lait et des cookies chez moi. Bah j'appelle la police. <rire> en gros, c'est quoi la question là Eh, on va push les mecs dans la ville, toi tu, tu restes loin de tout ouais, ça le, lui. Oh lui, eh on veut le sauter dessus lui Allez, t t allez il mort là, Oh, eh finis le finis-le. Il y a une race <rire> moi, pas une Morte En bon, ah, gros, il est trop bien le fantôme. Toi, regarde. Viens là. Ah. Il est trop nul, frère La vérité, il est trop nul <rire> C'est trop drôle quand tu réagis Voilà, voilà, attendez, c'est ça, ça le problème. Tu vois, il a le problème Tu vois, il a le problème, mais tu, tu vois, mais putain quand je spawn c'est des dingueries frère ah, Mais moi mais en fait c'est tout le monde Pourquoi où comme ça. Dans une petite pièce de Pire c'est carré On était 5 dedans Dans 3 mètres carrés on est 28 On est 28 dans 3 mètres carrés c'est n'importe quoi gros On est Regarde on est que 19 teams ça fait 60 personnes On est 60 dans tout Olympus Et pourtant c'est aussi blindé Ça qu'il faut m'expliquer Tous les spawns qu'on fait c'est rempli Bien sûr gros le tiers de la map Un tiers de gâteau, gâteau. <rire> Un piz <tir de> <rire> <rire> <rire> <rire> T'ouvres un coffre Il y a un mec bourré dedans Oh j'envoie du feu Ici Je tire au pif hein Oh j'ai touché un mec Oh ouais Oh là là là là Oh moi moi moi moi On se pendons Ok ok ok j'entends j'entends Eh monte monte la la Watson Eh c'est bien maintenant on a un... Une araignée Oh ça fait trop peur Ah oh Mort Elle c'est trop bien le qui skipper ça one shot les méchants Sauvez moi, sauvez moi Je compte, je contente On le contente, on le contente On le contente, on le contente On y <rire> <rire> <On le rire> <rire> va On y va, on y va, on y va Non, il va où je vais, te, va revenir, revenir. Bon, je vais te tuer Revenez, revenez Je vais te tuer GG Ouah Tu vois, c'était trop dard Eh hey, Ryan, t'es chiant, on essaie le nouveau mode de jeu là, sur Overwatch Mais bien sûr, Rafox. Mais vas-y, Coco, go, go, vas-y, on vient en lance Casse tous les... Ok, on y est. Ah, en fait, il y a une histoire. Faut avancer dans l'histoire. Ok, en fait, c'est un mode zombie. Les, les les trucs de conserve, elles, elles, elles se lèvent toutes seules. Mais Darenga, elle est morte. Darenga, tu meurs comme ça Fantôme inarrêtable. Devine, on va faire quoi Eh ben, on va l'arrêter. Ah, mon papa lui tirait dessus hein Non, non, non. Vite, vite, les HP. Faut tempo, en fait. hein Mais il me suit Mais pourquoi il me suit, moi Il me suit Mais il me fait peur, les mecs Sauvez-moi, s'il vous plaît. Les mecs, ça me fait peur. Wesh le monde! Je n'ai idée, j'ai une idée, j'y vais, j'y vais! Je fonce avec moi! C'est dangereux, mais. Ça me plaît! Déverrouiller la salle du trône! Vas-y, vas-y, on va la foire du trône, on va la déverrouiller! Il y a un mec en tronçonneuse! Chainsaw Man! Chainsaw Man! Oui, bah oui, gros! On a gagné! Let's go! Vas-y, venez C'est l'autre mode là! Ok, faut faire quoi? On va découvrir! Déjà, il y a des méchants là-bas! Oh, il y a un corbeau! Chah, t'es mort! Non, non, je rigole, je rigole! Mais mais quand même, il est mort! Ah, Chainsaw Man! Ouh, ça fait peur! Ah! Oh, oh le Ouais, quand même, il a un flow, au citrou et tout ça. On va le manger. Eh, hey, il s'est TP, C'est un fou, frère! Tout il y avait de l'action. Oh, oh c'est Frankenstein! Tiens, on dirait les méchants dans Angry Bird. <rire> la vérité, il leur ressemble. Mais il se heal en fait, faut le tuer vite! C'est bon, il est mort. Ah! ah L'invocatrice. Ouais. Ah ouais, Fatal, elle déconne zéro. Fatal, ils ont même pas besoin de la changer pour les Docteur Schankenstein C'est lui C'est le boss final Allez on le tue, on le tue, on le tue Schtankenstein Il fait des explosifs partout. Je, crois que un... je suis mort Ah, non, genre mort. <rire> ah gros il m'a fait des grenades au visage C'est bon c'est bon je respawn Mais moi je peux pas défendre l'objectif, je vais attaquer chacal. Mais je peux pas gros On a perdu Eh c'est pas grave, de toute façon il était ouais. éclaté ce mode Si t'en veux plus, je te propose juste ici de voir un best of life sur Apex et Overwatch Et moi je te dis à tout de suite Et regarde du